Bonjour à tous, euh, Commanders Act, c'est une euh, société française qui travaille sur des sujets un peu similaires à ceux qui ont été évoqués euh, euh, juste avant. Euh, je pense que vous nous connaissez peut-être euh, au moins pour la partie TAC Commander que certains d'entre vous doivent, doivent utiliser. Pour la keynote de ce matin, j'ai choisi de faire une euh, synthèse d'un certain nombre de sujets qu'on qu aborde fréquemment avec nos partenaires, nos clients ou même les acteurs du marché et de retenir un certain nombre de sujets avec lesquels je voudrais, sur lesquels je voudrais revenir avec vous. Notamment des sujets qui correspondent à ce qu'on appellerait des idées reçues sur le digital marketing et sur la façon dont aujourd'hui on doit travailler ou les sujets sur lesquels on doit concentrer son attention. Alors on va, on va parler de quatre thèmes. Le premier c'est la collecte de données, dont vous allez voir qu'elle devient un sujet finalement plus stratégique qu'on ne le pensait, puisque ça, ça ressemble à un sujet basique. Euh, la deuxième dimension c'est tout ce qui est campagne, la troisième, c'est ben finalement tout ce, qui, tout ce qui représente les briques technologiques avec lesquelles vous travaillez au quotidien, dans votre environnement digital. Et puis à la fin, on évoquera un peu le futur du, du marketing digital. Alors on démarre avec la, la collecte de données, avec un premier, une première idée reçue, euh, ma data, ma donnée. Et finalement, euh, pourquoi est-ce que c'est une idée reçue Parce que le, le RGPD euh, vient de nous apprendre que ma data, c'était leur data et qu'elle était placée sous séquestre tant que je n'avais pas reçu le consentement, obtenu le consentement de l'utiliser. C'est un premier changement qui est important et qui fait que les, les marketeurs vont devoir placer et construire des stratégies de confiance. Euh, je vous cite un, une stat issue du rapport d'iProspect. De, de 88% des marketeurs considèrent que la confiance va être au cœur de leur prochaine stratégie. Et c'est un point qui est extrêmement important et qui est nouveau dans l'environnement du, du marketeur. La confiance a toujours été importante dans la construction de la bande Equity, Mais là, on va, on va à l'échelle du digital, franchir un palier et devoir faire un petit peu plus attention à ce sujet là. Donc finalement, vous n'avez pas de données. Nous n'avons pas de données. Nous pouvons obtenir de la donnée. Et c'est un point qui change beaucoup de choses. Deuxième idée reçue avec laquelle on a tous grandi, si vous êtes, euh, êtes inscrit dans l'histoire du web, c'est que sur Internet, tout est mesurable. C'est génial. C'est même mieux que dans le offline, et c'est même mieux que dans le marketing traditionnel, etc. etc. Et au final, on s'aperçoit, alors, d'une part, du fait de l'actualité, ITP, les Wall Garden des GAFA, le RGPD, les Adblock, euh, les dernières annonces de Google sur la privacy avec Chrome, ben, on, on s'aperçoit que ça ne va pas être si simple que ça de continuer à mesurer. En tout cas, de mesurer tout ce qu'on mesurait, et de le mesurer peut-être avec la même facilité ou le même degré d'investissement. Puis deuxième dimension, la culture de la mesure, c'est encore un sujet sur lequel beaucoup d'entre vous bataillent. Il y a des enjeux de ressources, de savoir-faire, de people donc, des enjeux de culture, la culture de l'aide à la décision basée sur la donnée, et puis des enjeux de technologie, de choisir les bonnes briques technologiques qui vont permettre d'avancer et de construire correctement sa stratégie. Donc cette mesure qui semblait Automatique, évidente, naturelle sur le web, euh, c'est une mesure qui va demander de l'effort et de l'investissement. Il euh, n'y a pas de repas gratuit, entre guillemets. Euh, c'est une deuxième dimension qui est, qui est importante. Troisième dimension, les cookies sont morts. C'est une idée reçue. Alors, elle a, elle a évidemment euh, elle a des raisons d'exister, de, cette idée, puisque beaucoup d'initiatives beaucoup en ce moment s'attaquent aux cookies, aux cookies tiers, aux cookies first, au figure printing, etc. Mais néanmoins, si les cookies doivent disparaître, ou s'ils deviennent plus réglementés, ou plus difficiles à poser, euh, alors on va faire la, la place, une grande place, et longue vie euh, aux identifiants, de façon générale. L'authentification, l'identification, le passage d'identifiants CRM, de login, vont devenir les nouvelles manières de compter, de mesurer, de suivre, de traquer, et ça va impliquer de changer un petit peu votre, vos dispositifs et vos systèmes de, euh, digitaux. Et puis dernière idée autour de la collecte de données, cette, cette idée que je collecte, donc je suis. Dans les 4-5 dernières années, on a fait beaucoup de collections de données, au sens français du terme. On a accumulé de la donnée, on a créé des data lakes, on a réalisé qu'effectivement la donnée avait de l'importance, on s'est mis à la collecter, on s'est mis à la stocker. Et puis finalement, quand on regarde l'usage qui en est fait, et le RGPD nous rappelle que avant de collecter de la donnée, il faut s'interroger sur la finalité. Donc on gagne un petit peu en maturité dans cette approche-là. Il va falloir réfléchir à la manière dont on s'en sert pour interagir avec le visiteur, avec l'utilisateur, que ce soit sur le web, sur la partie mobile, sur la partie applicative. Donc voilà quatre, quatre idées reçues, entre guillemets, ou en tout cas sujets de discussion avec nos clients au quotidien dont je, que je voulais partager avec vous ce matin sur la partie collecte. Deuxième sujet important, les campagnes. Alors évidemment, dans le contexte d'un marché structuré autour de la data, et une fois qu'on a collecté de la donnée, la première question qui s'impose, c'est est-ce qu'on peut continuer à faire de la publicité de la même façon Alors je vous partage là une stat qui est, qui est ancienne, qui, est pas, qui vient pas de sortir, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. La durée d'attention d'un poisson rouge est de 9 secondes. Et selon les dernières enquêtes faites par Microsoft, c'est un sujet qui a démarré, une enquête qui a démarré en 2000, en 2000, notre attention à nous était de 12 secondes, elle est passée à 8. Donc maintenant, sur la toile, quand on navigue, quand on interagit avec vos dispositifs, il faut prendre en compte le fait qu'on a de moins en moins de temps à vous donner, à nous donner. Et ça change un petit peu la façon dont il va falloir travailler, et notamment un thème qui commence à apparaître aux États-Unis, qui est la disruption dans la publicité. C'est-à-dire la nécessité, puisqu'on a très peu de temps, de marquer les esprits de façon forte pour émerger et pour arriver à faire passer ces messages. De la même façon, on a vécu pendant longtemps avec l'idée que l'objectif majeur de l'équipe marketing, digital, c'était de faire venir du trafic sur le site. Ça reste évidemment vrai. Mais de plus en plus, vous allez partir à la conquête. Et la conversation avec un futur prospect, futur client, va commencer à l'extérieur de votre site. À l'écran, vous avez l'exemple d'un site d'annonce automobile et l'exemple d'une pub d'AXA. Où l'objectif n'est évidemment pas simplement de dire euh, avec AXA vous pouvez assurer votre véhicule, mais d'utiliser en temps réel un flux de données. Alors j'aurais dû entourer, c'est l'encadré le, rouge, mais dans l'encadré rouge, en dessous de Assurer cette Peugeot, vous avez J'ai 40 ans et mon code postal est 75016. Et donc en temps réel, ce site partage deux informations avec AXA qui permettent à AXA de se rapprocher au plus près de la valeur du devis qui, serait fait, euh, qui sera fait un petit peu plus tard. Et donc, on n'est plus sur une bannière qui dit « viens regarder chez moi les propositions d'assurance que je peux te faire ». On est sur une proposition qui va beaucoup plus loin et qui se fait à l'extérieur du site d'AXA sur le site du partenaire. On change un petit peu de modèle publicitaire. Il y a une question de pertinence et puis il y a une question de proximité avec le moment où le besoin naît. Ça, Ce sont des enjeux qui vont se développer. De la même façon que le, la partie média sur les sites retail se développe énormément en ce moment. Autre point important, on entend souvent que mettre en place des stratégies de personnalisation basées sur la donnée, prenant en compte le profil du visiteur, et si on interagit en temps réel avec son profil pour se rapprocher au plus près de ses attentes, est compliqué. À l'écran, vous avez un exemple de la meilleure, euh, du meilleur use case, si on peut l'appeler ainsi, de McDonald's aux états unis C'est celui qui rapporte le plus gros ROI en termes de stratégie de personnalisation. C'est simplement l'usage de la météo et la promotion d'un produit dans un contexte méthodo euh, avec, du, avec un fort... Euh, une forte chaleur et un fort soleil. C'est le meilleur résultat en termes de perf. C'est relativement simple, il n'y a pas beaucoup d'enjeux de contenu, pas beaucoup d'enjeux de créa, euh, et donc euh, ce sont les choses simples en termes de personnalisation qui vont permettre de faire les premières exploitations de, de, la, de la donnée. Puis Pour terminer cette partie campagne, un sujet qui a été un sujet un peu magique, qui revient fréquemment, c'est mon modèle d'attribution. Alors non, il n'existe pas de modèle d'attribution parfait. Il n'en existe même pas de modèle unique, ni à l'échelle d'un secteur, ni même à l'échelle d'un client. Le modèle d'attribution il varie selon les clients, selon les secteurs d'activité, selon les produits, selon le fait que vous revendez ou que vous faites l'acquisition d'un premier client. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte. La réflexion sur le modèle d'attribution et ce segment de marché-là, c'est de l'aide à la décision. C'est générer des insights, mieux comprendre le rôle d'un levier, d'un canal, d'un partenaire, et essayer de planifier une meilleure campagne mais pas de magie. Passons maintenant au, au Martech Stack, le terme un peu barbare pour désigner l'équipement technologique que vous mettez en, en place pour, pour euh, prendre en main votre, votre avenir. Alors le premier sujet qui revient tout le temps, est-ce qu'il vaut mieux travailler avec une plateforme intégrée, un grand marketing cloud, ou euh, travailler avec euh, plusieurs champions, chacun dans leur catégorie, euh, dont on assure la coordination c'est un sujet évidemment qui n'a pas de réponse. Choisissez votre approche et allez jusqu'au bout. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plein de formes différentes de collaboration. Les grands marketing cloud, c'est plutôt les semi-intégrés. Ils achètent la société, mais ils ne vont pas forcément toujours aussi loin que vous le souhaiteriez sur l'intégration entre les produits. Et parfois, vous avez des déconvenus. Les solutions intégrées, c'est souvent plusieurs fonctionnalités qui ont été développées par la même société qui ont l'avantage de, de, de proposer pardon, une intégration native et des flux d'informations de, qui circulent mieux entre les briques. Le best-of-breed, c'est génial, mais dès qu'on travaille avec plus, plus, plusieurs partenaires, plusieurs euh, euh, solutions techno alors on va se retrouver avec des problématiques de connexion, d'interconnexion, de pont de données entre les différentes, et ça va devenir compliqué, et vous allez commencer à souffrir en matière de gestion de projet. Et puis enfin, le vrai best-of-breed, vous avez un noyau central, et ce noyau central, lui, est connecté aux champions, euh, et vous construisez au fur et à mesure le, votre, votre équipement techno. Donc, choisissez une approche et puis agissez en conséquence, donnez-vous les moyens d'aller jusqu'au bout de l'approche, mais en tout cas, c'est un des, une des idées reçues aussi importantes sur le marché. Est-ce que les tags diminuent la perte d'un site Oui, en théorie, plus vous en rajoutez, plus vous augmentez le temps de chargement de la page et plus vous avez un impact sur l'expérience client, peut-être le taux de conversion, euh, un certain nombre d'études qui sont sorties là-dessus. En revanche, de plus en plus, vous pouvez collecter de la donnée en utilisant d'autres technologies que le tag, notamment le server-side. Sur hotel.com, avec lequel on a lancé une collaboration en début d'année, il s'agit de 280 tags à l'échelle mondiale. Il y en a 150 qui sont exécutés de façon classique, avec des tags qui se chargent sur les pages, et 130 qui sont exécutés en server-side, c'est-à-dire qui sont invisibles pour l'utilisateur. Ça, ça permet de gagner des temps de chargement, ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur, d'améliorer les taux de conversion et de satisfaire aux contraintes à la fois de l'équipe technique et de l'équipe marketing. C'est une technologie qui va se répandre de façon très très forte dans les années à venir. Je vous conseille de regarder vivement cette, ce type d'approche. Un sujet compliqué à traiter dans le cadre d'un keynote de 10 minutes. Mais pour faire très simple, beaucoup d'entre vous s'interrogent sur ce que c'est qu'une CDP. Alors je vous ai positionné ces trois univers en vous disant, parce que de temps en temps, l'idée reçue c'est, tout, tout ça, ça se ressemble beaucoup, c'est très proche. Euh, voilà Non, c'est pas très proche, c'est même plutôt très différent, même s'il y a des points, des points communs. Quand est-ce que vous rentrez dans un CRM Le jour où vous vous identifiez. Est-ce que vous vous identifiez dès le premier contact Jamais. Où est la bataille de l'acquisition, avant l'identification Donc le CRM, il apporte plein de choses une fois que vous devenez client, mais il est plutôt léger sur la partie... Euh, achats. La DMP, super système pour gérer l'acquisition, l'optimisation des budgets médias. Très bon système, aucune remarque à faire. En revanche, pour gérer la lifetime value, c'est un système qui est discrédité. Ce n'est pas son objectif, il n'a pas été designé pour ça. La CDP, qu'est-ce qu'elle fait Elle mélange les avantages de ces deux systèmes. Elle permet à la fois d'être extrêmement en observation avant la, la première identification et de commencer à interagir intelligemment avec un profil, même si on ne sait pas encore qui c'est, et elle va être aussi capable de gérer et d'accompagner la lifetime value, le réachat et toute la démarche de, de fidélisation. On aura un workshop sur ce sujet-là, donc je passe très vite. Mais en tout cas, je voulais au moins que vous reteniez cette dimension-là. C'est une façon très très simple de comprendre les enjeux qui sont autour de ces trois produits. Alors, d'autres futurs. Alors ça, c'est une petite photo, une vieille photo euh, de l'île de San Giorgio, qui est à Venise, que les amoureux de Venise connaissent bien. Et, euh, et finalement, c'est une photo qui pourrait décrire un petit peu l'état de votre marketing digital si vous n'y preniez pas assez attention. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que tous les éléments que j'ai évoqués vont dans le sens d'une perte de contrôle euh, sur votre collecte, sur vos données, sur la fiabilité, euh, sur toute, un série, toute une série de sujets que vous gérez au quotidien. Et puis aussi, euh, le titre de, de l'idée reçue, c'est L'intendance suivra. Une phrase qu'on prête au général de Gaulle, mais sans savoir si ça a été, ça a été effectivement prononcé ou pas. Mais l'intendant suivra. Et donc, combien de CDO, Chief Data Officer ou Chief Digital Officer, font attention à tous ces petits détails Des détails sur la façon dont on peut capter l'identité, sur la qualité des données qui vont nourrir, qui va nourrir ensuite les data scientists. Voilà. Combien, combien d'équipes descendent suffisamment bas dans la construction de leur MarTech Stack pour faire attention à ces sujets-là et anticiper correctement la manière dont on peut continuer à être indépendant, autonome et avoir sa propre lecture de sa propre performance sans recevoir des données qui ont été construites par d'autres et dans ce, ce cadre-là, si vous voulez éviter de vous retrouver dans cette situation un jour, il faut effectivement se donner les moyens, dès maintenant, de, de prendre ces sujets en main. On est, il ne nous reste plus que deux, deux idées reçues à partager, Philippe. Euh, Celle-là, alors je ne sais pas si vous connaissez cette photo, si elle vous rappelle quelque chose. C'est un extrait du, du film de Annie Hall de Woody Allen. Un film dans lequel euh, Woody Allen, enfant, est amené chez le psychanalyste par sa mère. Et il est, euh, il est bloqué parce que l'univers est en expansion, qui vient le réaliser, et que ça ne donne plus sens à quoi que ce soit, puisque si l'univers est en expansion, il va, il va finir par exploser un jour. Et sa mère, plus pragmatique, lui répond que Brooklyn n'est pas en expansion, et qu'en attendant, il faut qu'il fasse ses, ses devoirs, et, etc. Et finalement, quand on regarde le monde du web, et notamment la puissance des géants du web qui se sont construits, on a parfois l'impression que leur puissance est tellement forte on n'a pas grand chose à faire, qu'il faut suivre le mouvement et qu'il n'y a pas vraiment de, de, de décision à prendre. Alors au contraire, euh, au lieu d'être passif, il y a un certain nombre de sujets que vous pouvez faire. Ce que j'appelle euh, définissez votre Brooklyn, c'est-à-dire l'endroit sur lequel vous avez euh, votre périmètre, le périmètre sur lequel vous pouvez, euh, vous pouvez agir, vous pouvez mettre en place le système de collecte, de tracking, de mesure, d'interaction, d'expérience client, de perso, euh, qui a du sens et qui vous permet de vous affranchir entre guillemets de la, la dépendance vis-à-vis -vis de ces grands systèmes. Et puis, dernier, c'est un, une idée reçue euh, et un sujet de discussion nombreux quand on est, euh, on est une, une start-up de l'écosystème euh, français. Euh, Google un ami qui vous veut du bien, bah, si vous regardez les dernières décisions qui sont prises, même avec un peu de recul, sur 10 ans, euh, oui, elles ne sont, sont pas forcément, elles sont pas super cool, ces décisions. Je vous rappelle qu'à un moment, on savait lire les, les keywords du SEO et que maintenant, on ne le peut plus. Tout ça pour favoriser l'achat en SIM. que Chrome va durcir la privacy, bloquer les cookies tiers, mais pas les cookies Google Analytics. Pour l'instant, c'est ce qui se discute. Troisième sujet, c'est que les, pour ceux qui ont la chance d'être sur des, des segments de marché qui ne sont pas trop durs, le SIM euh, coûte de plus en plus cher. Donc si vous en sortez bien, tant mieux mais il y a certains secteurs sur lesquels ça devient compliqué d'aller vider intelligemment sur, euh, sur du SIM. Et puis plus récemment, le double click ID, qui était relativement central, a sauté. Et les agences médias qui avaient construit pour leurs annonceurs des, des ponts de données et des analyses de customer journey intéressantes, ont vu leur travail réduit en ruine après la disparition de cet ID. Donc là aussi, c'est parier sur des technos, mais parier sur des technos qui, que vous maîtrisez, qui sont finalement plus les vôtres que les leurs et qui vous permettent d'assurer la continuité de votre, de votre travail. Et puis dernière, dernière idée reçue, c'est juste du web. C'est juste du web, euh, c'est voilà, pas, pas bien grave quoi. Ben, en fait c'est beaucoup plus que du web, et puis si vous suivez bien l'actualité, il y a quelques éléments à la clé, mais juste la dernière décision qui concerne les relations entre Google et Huawei, euh, vous voyez bien que c'est pas que du web. Euh, les, les enjeux sur le digital, sur euh, Internet, sur la data sont devenus tellement importants que maintenant, c'est même des relations entre état et société. Euh, donc, il y a un vrai enjeu à prendre en main ces sujets-là et à essayer de les, les faire avancer dans le bon sens. C'est plus que du web. Voilà. Et puis, je termine euh, rapidement en vous expliquant euh, voilà, les métiers qu que nous faisons. Commanders Donc c'est une consent management platform qui vous permet de collecter le... Le consentement de vos internautes, d'où mon intérêt pour ces, ces sujets-là. C'est une solution de réconciliation d'identité pour gérer le cross-device. C'est du tag management qui a été notre métier historique. C'est de l'attribution, du multi-touch attribution. Et puis euh, de la data activation plateforme. Vous nous retrouvez dans quatre études de l'EBG. Et nous formons une, ce qu'on appelle une CDP, Customer Data Platform. Voilà. J'espère que vous avez trouvé au moins un ou deux thèmes euh, qui vous feront réfléchir ou qui nourriront les discussions de, de cette journée et je vous souhaite une très bonne journée. Merci.